Nous sommes ici sur une plantation à Parcieux qui a été initiée par la mairie de Parcieux qui souhaitait installer des arbres fruitiers en libre accès pour la population. Et ainsi qu'une petite haie champêtre pour cacher un bâtiment qui n'est pas très esthétique. Euh, la petite haie va être faite à partir de végétaux locaux, de la marque végétale locale, donc c'est vraiment des graines cueillies dans la nature et euh, élevées en pépinière qui permet d'avoir une très grande diversité génétique pour mieux résister à tous les aléas et qui va apporter des baies, euh, des graines, euh, de la nourriture pour la faune euh, du toit. Il y a apparemment il y a des ça, c'est des prunus, mais ça doit être du prunier, euh, euh, c'est Spinoza, non, c'est quoi Spinoza C'est ce qu'on appelait euh, des polos, avant. Ouais, voilà. Donc, euh, et ça, c'est un rosier, mais c'est un rosier sauvage, c'est Rosa... Rosa Rosa canina. Alors on cherche de l'or Les arbres fruitiers ont été pris dans un, une petite pépinière de l'Ardèche euh, et ils sont euh, disséminés sur le terrain pour avoir la place de pousser euh, sans, sans entretien. Cette plantation est faite tout près d'une piste cyclable, ce qui donc a du sens parce que les promeneurs pourront venir cueillir les fruits. Bah, je te laisse m'expliquer pourquoi euh, tu as, as eu envie de venir planter des arbres fruitiers euh, aujourd'hui. Bah parce que déjà je pense que pour l'écologie c'est important, enfin euh, les arbres ils captent le CO2 avec la photosynthèse et, euh, et, et ils rejettent du dioxygène donc euh, pour nous c'est important qu'il y ait toujours des arbres pour euh, la biodiversité aussi je pense, bah, par, par exemple pour les oiseaux, j'aime bien les oiseaux donc, euh, voilà euh, et puis surtout bah au moins ça, ça fait sortir, euh, on fait des choses, on est, on est ensemble voilà. Mmh ça m'intéresse. Je pas, pas envie de laisser notre planète euh, comme ça se dégrader sans rien faire. Moi. Pourquoi euh, vous êtes euh, heureuse aujourd'hui de venir planter des arbres euh, avec votre fils bah, Tout simplement parce que euh, on commence déjà par un moment en famille et euh, ça nous permet de régulièrement se reposer la question, euh, pourquoi on le fait euh, Quel est l'intérêt pour nous, pour la nature, pour leur avenir, etc. Et évidemment, les sensibiliser euh, à ça et tout tout le monde a beaucoup de plaisir après à se promener et voir quel est le résultat de notre plantation et de voir les, les haies pousser petit à petit. sur le grillage, voilà. le Ouais, ça va grandir là. Allez, vas-y, patate. Celle-là.